Aujourd'hui, quand Loïc achète une barre de chocolat, il la scanne et instantanément toutes les données sont saisies et exploitables. Alors que dans l'industrie, bien souvent, les données sont récupérées sur une fiche, en papier. Étonnant Parce que du coup, il y a beaucoup d'erreurs. C'est incomplet et difficile à lire. Après, il faut encoder les données pour les comprendre. C'est long. Aujourd'hui, Cotools, à partir des fiches papier, conçoit des fiches électroniques pour des smartphones et des tablettes qui sont directement utilisables par tous. Cette fois, les données sont validées. Elles sont fiables. La documentation est disponible sur le terrain et le système récupère aussi toutes sortes de données, à commencer par le temps et la position. Les informations sont immédiatement accessibles partout, ce qui permet à l'équipe d'intervenir rapidement. Ces fiches digitales développées par Kotools améliorent l'intelligence dans la production. Cotools. Digital Lean Industry.